pour insérer un diagramme. Donc nous faisons une nouvelle diapo et nous cliquons sur insérer un diagramme. Il y a un diagramme de base qui apparaît et il est possible de le modifier de différentes manières. Donc ici nous avons le type de diagramme on peut prendre la, la forme que l'on souhaite. Nous avons euh, à côté la table de données du diagramme, ce qui permet de changer les catégories ainsi que les valeurs. Il est possible d'insérer des colonnes, des lignes, d'en supprimer et de déplacer une ligne sélectionnée pour la mettre vers le bas. Ce qui peut être intéressant également, ici nous avons différentes, euh, différents éléments, si nous sélectionnons la série de données première colonne, donc, qui est en bleu sur le diagramme, nous voyons qu'il y a des petits points verts qui apparaissent et en faisant un clic droit dessus il est possible de formater cette série de données. Donc, ce qui peut être intéressant c'est entre autres de changer la couleur de la série de données. Une fois que l'on a terminé tout cela, en appuyant sur Échappe, nous retournons sur, euh, sur le, la diapositive d'origine.